Je viens effectivement de l'IPC, euh, qui est l'Institut protestant de théologie, qui a deux campus, l'un à Paris et l'autre à Montpellier. J'ai fait des études de théologie à Montpellier. Je suis maintenant en, en doctorat avec comme sujet de thèse l'hospitalité comme concept théologique. Je vais essayer de vous en dire un petit peu quelque chose dans ce matin, à partir de quelques textes de livre, où ils étaient dans ce sujet trop bien important. Alors, nous commençons au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la lune, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y avait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Au terme de ce premier jour, le Dieu créateur a déjà posé les bases d'un monde hospitalier. Par sa parole, il a repoussé le chaos, Créer les conditions de toute vie. Et cette parole est promesse d'un monde qui n'est pas suspendu dans le temps. Cette parole ordonne le temps et lui donne une origine. L'inscription dans le temps est une des composantes de l'hospitalité, y compris et sûrement surtout l'hospitalité bien humaine que nous connaissons. Parce qu'il y a un avant, un pendant et un après de l'hospitalité. Sans cette inscription dans le temps. L'accueil de l'autre n'est pas temporaire, ça n'est pas de l'hospitalité, c'est permanent. Et c'est de l'assimilation pour qu'un autre devienne comme soi. Ce que ce tout premier texte nous montre, c'est un Dieu qui invite ses créatures dans la création, dans un temps donné, ordonné. C'est un Dieu qui se fait l'hôte premier au moment de fondateur de tout. Et c'est aussi celui qui maintient les conditions d'une hospitalité véritable. Les créatures restent des créatures, elles ne sont pas assimilées à la divinité de Dieu, elles sont ses hôtes à perpétuité, mais dans un temps bien particulier qu'on pourrait appeler en termes théologiques le temps de la grâce. Faisons un premier saut dans le texte pour arriver cinq jours plus tard à la création de l'être humain. Le monde à taille humaine, pour reprendre l'expression du texte, est très bon. La création est très bonne. Et Dieu lui place l'être humain comme un hôte tout particulier, un invité de marque. L'être humain, dans ce texte, est ainsi marqué comme celui qui peut vivre de l'hospitalité de Dieu. Mais bien sûr, comme toute hospitalité, elle ne va pas sans règles. L'être humain reçoit une mission, celle d'administrer le monde dans lequel il est invité, mais il n'est pas pour autant le maître. Comme nous l'indiquons à nos hôtes de passage lorsque nous accueillons quelqu'un chez nous, Dieu pose les règles d'usage du lieu, du monde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est hors limite. Dans toute situation d'hospitalité, celui qui accueille, celui qui reçoit, détient les clés et pose les conditions de l'accueil. Alors il faut dire très vite quand même que toute situation d'hospitalité que nous connaissons, l'hospitalité bien humaine, est toujours paradoxale. Elle est toujours à la fois l'articulation de la joie d'une rencontre. Et du risque d'une hostilité toujours possible. Le philosophe Jacques Derrida parle d'hostilité, pour dire cette ambiguïté. On ne peut pas savoir à l'avance si l'autre qui vient sera un frère ou un ennemi. Toute situation d'hospitalité est d'abord problématique. Et nous verrons dans les textes bibliques que nous allons voir ce matin que l'hospitalité entre Dieu et les humains, entre les humains et Dieu, d'abord, toujours, problématique. Toute la question, c'est comment Dieu et les humains peuvent entrer en relation. Comment une hospitalité est-elle est possible On sait depuis la théologie dialectique que cette relation entre Dieu et les humains est d'abord problématique. Pour une raison très simple, c'est que Dieu est d'abord un étranger pour nous. Nous ne connaissons pas Dieu au sens où le Christ connaît Dieu. Nous ne pouvons en avoir qu'une idée. Alors comment accueillir ce que nous ne connaissons pas, celui que nous ne connaissons pas Le Kierkegaard disait que la différence qualitative entre Dieu et les humains est infinie. La distance entre Dieu et les humains reste par définition infinie. Mais si une telle distance s'installe, comment alors se recevoir Il s'agit pourtant de recevoir. Et recevoir au double sens du terme, recevoir un hôte, mais aussi recevoir un cadeau, un don. Ce qu'on reçoit quand on est chrétien, quand on est croyant, c'est un cadeau, le cadeau de la grâce et c'est recevoir un Dieu qui survient et auquel nous ne nous attendons pas. En Genèse 1, des tout premiers textes, le Créateur est à l'origine de toute grâce et il est la source de l'hospitalité première. Dans les textes qui suivent, toujours dans la Genèse, on lit la sortie brutale de la situation d'hospitalité première et le début d'un exil la sortie de Un peu plus tard, le signe posé sur Carin poursuit ce thème en le faisant à perpétuité, errant et vagabond sur la terre. Et pourtant, c'est Carin qui construit la première ville, c'est-à-dire le lieu dont il faut garder les portes de la nuit pour ne pas risquer que la ville soit prise par les nuits, c'est-à-dire un lieu où l'hospitalité est éminemment progrès. La ville est le lieu d'hospitalité parce que c'est là que nous recevons l'autre et en même temps l'endroit qui risque toujours d'être pris par un ennemi potentiel. Là encore, on voit cette ambiguïté constitutive de l'hospitalité. Nous avons lu avec le tout premier texte l'hospitalité de Dieu envers les humains. J'ai ça à la grâce. Je vous propose de faire un saut. Dans les textes, pour voir maintenant comment peut s'articuler la réponse à cette hospitalité première, c'est-à-dire la foi, l'hospitalité des humains envers Dieu. Et bien sûr, le premier des patriarches, Abraham, est la figure tutélaire de cette forme d'hospitalité. Abraham, le père de tous les croyants. Le texte dont je vous parle maintenant, c'est en Genèse 12. Les tout premiers versets. Le Seigneur dit à Va de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Tout Les plans de la taille se partout Dans les tout premiers textes, il y avait un horizon, une hospitalité première dont Dieu seul détenait l'initiative. La question de la foi se pose bien sûr, comment l'être humain attend Dieu tout en étant lui-même incapable de créer les conditions d'accueil de Dieu. Et nous savons que Abraham ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas qui est Dieu. L'appel qui lui est adressé vient d'une certaine façon de nulle part. Il n'a pas les racines culturelles nécessaires pour comprendre qui est cette personne qui s'adresse à lui. Et la confiance qu'Abraham manifeste malgré tout, c'est la foi, justement parce qu'il ne connaît pas celui qui l'appelle ainsi et qu'il va accueillir dans sa vie. Il va orienter toute sa vie, la vie de sa famille bien sûr, et ainsi la vie de toute l'humanité. Dieu est un hôte qui n'est pas invité parce qu'il reste ontologiquement inconnu de nous, même s'il est espéré parce que nous sommes comme des êtres humains conformés à l'attente de Dieu. Et c'est un autre qu'il est impossible de savoir en sachant absolument à quoi s'attendre avant qu'il soit là. C'est une surprise qui survient dans la foi. Et c'est bien là que l'appel de Dieu intervient, comme pour Abraham, parce que cet appel premier crée les conditions de la foi. L'air le rat, dit le texte, c'est ce que dit Dieu à Abraham, va et même va pour toi. C'est un appel que Dieu pose et qui est une rupture dans la vie d'Abraham et dans le déroulement de l'histoire du mal. Abraham est invité à quitter la terre de ses ancêtres pour entrer dans autre chose, dans une alliance avec Dieu. Il devient l'invité permanent de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il faut noter aussi bien sûr que, en lançant cet appel, Dieu naît Abraham à l'épreuve d'une hospitalité vraiment humaine. Il ne s'agit pas qu'une relation entre Dieu et Abraham, mais aussi entre Abraham et ses contemporains. Parce que la terre où il l'envoie est déjà habitée, donc ça Ce que devient Abraham, c'est lui aussi un errant, quelqu'un qui va devoir vivre sans racines obligé de mettre sa vie tout entière et la vie de sa famille entre les mains des autres passage. C'est ainsi qu'Abraham est le père des croyances et qu'il vit la foi sur le mode de l'hospitalité, à la fois comme l'hôte de Dieu et comme l'hôte de ses contemporains. Et quelques chapitres plus loin, bien sûr, se trouve un des textes essentiels dans la question de l'hospitalité c'est l'hospitalité d'Abraham au chêne de Marie. Vous connaissez cette histoire euh, Le Seigneur apparaît à Abraham, il lève les yeux et il aperçoit trois hommes devant lui un texte étrange parce qu'il y a une ambiguïté sur une personne ou trois le Seigneur ou trois personnes euh, il a fait plaisir à comprendre ça on a vu dans, dans ce, ce texte la métaphore bien sûr de la Trinité Peut-être est-ce Dieu et deux anges En tout cas, cette ambiguïté est traduite ainsi dans l'Épître aux Hébreux que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Abraham, effectivement, a accueilli des anges. Et Dieu lui-même. Abraham, dans cette histoire, met les petits plats dans les grands. Il reconnaît dans ses zones de passage les acteurs d'une hospitalité, une hospitalité qui lui est Ensuite sur quelques chapitres plus loin euh, un drame de l'hospitalité. Genèse 19, l'hospitalité tragique à Sodome, qui est, les résultats d'une hospitalité qui n'est pas donnée. On pourrait aussi s'arrêter un petit peu plus loin avec la figure de Moïse ou alors avec Élie chez la veuve de Saretta. Il y a aussi les espions hébergés par Abraham dans les livres de Josué. On pourrait aussi lire bien des psaumes où nous trouvons l'angoisse innée de l'être humain qui en appelle à l'hospitalité de Dieu pour sa sécurité et sa vie. Mais je vous propose de faire un saut un petit peu plus loin dans le texte pour arriver au Nouveau Testament et au texte de l'Annonciation. Dans l'Annonciation, on trouve et les premiers contours d'une Christologie. Parce que dans le Christ, la frontière entre l'hospitalité divine et l'hospitalité humaine devient heureuse. C'est Dieu lui-même qui s'incarne et qui ainsi s'invite parmi les humains. Juste deux versets de ce texte. L'ange entra auprès de Marie et lui dit Salut, toi qui as reçu grâce, « Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Nous avons vu tout à l'heure que toute hospitalité commence par un salut. Celle-là aussi. La scène commence par un salut et bien sûr, elle introduit le salut. Le mot en français est le même, dans beaucoup de langues. Le mot est le même l'Annonciation s'annonce comme le porteur d'une nouvelle qui va bouleverser la vie d'une femme d'abord, mais aussi le monde entier et toute l'histoire de l'humanité. Toute femme qui a été mère le sait, la venue d'un enfant est un événement d'hospitalité qui bouleverse parce qu'il s'agit de faire accueil à un enfant qu'on ne connaît pas encore, qui laisse longtemps une promesse et une source de joie, mais aussi une source d'inquiétude face à l'inconnu dont on sait qu'il va le livre. Et l'incarnation se dit par la naissance, par cette situation d'hospitalité que nous avons tous connue. Nous sommes tous passés par une hospitalité première, que nous avons vécue pour nous-mêmes et que les mères vivent pour leurs enfants. Tous nous avons été au bénéfice d'une hospitalité fondamentale qui a précédé notre capacité à être et on sait que les tout-petits ne survivent pas s'ils ne sont pas effectivement accueillis dans un environnement hospitalier par des paroles, par des mains du monde. Dieu a le choix pour entrer dans le monde de se rendre de la même façon fragile que notre accueil, comme un bébé. Il devient lui-même dans sa chair l'objet d'une hospitalité vitale. C'est-à-dire qu'il se met au risque de l'hospitalité la plus fondamentale, qui est la même que nous avons tous connue. Et donc dans l'Annonciation, il y a deux visages de Dieu. Il y a bien sûr celui qui s'invite dans l'histoire pour en changer le cours, celui qui apporte le salut, mais aussi celui qui prend le risque vital d'être lui-même accueilli, celui dont la vie dépend de cette hospitalité première. Un tout petit peu plus loin, il y a le texte de la Nativité, je vais vous le lire cette fois. De Brun, en ces jours-là, parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi. Monta de Galilée de, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethébane, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux. Dans la salle commune. Dans ce récit de Luc, de Michel Luc, le recensement se lit comme une anti-situation d'hospitalité. Parce que dans le recensement, il s'agit d'être chacun chez soi. Personne ne reçoit personne. Chacun est chez soi, pour pouvoir être compté. Le contraire de l'hospitalité. Et cette non-hospitalité radicale, et l'arrière-plan sur lequel se trace la naissance du Christ. L'évangéliste Jean le réécrit autrement en disant que le Christ est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais c'est la même histoire. Chez Luc, la salle commune est déjà pleine. La salle commune, c'est Kataluma en grec. C'est littéralement le lieu de la déliaison. Tout simplement parce que c'est l'endroit où les bagages, les fardeaux des bêtes étaient déliés pour la nuit et l'endroit où on dénouait les vêtements à la fin du jour de L'incarnation, Dieu parmi les hommes, la naissance du Christ, c'est Dieu qui s'impose dans l'histoire malgré le refus d'hospitalité et malgré la déliaison. Il n'y avait pas de place pour nous dans la salle commune. Toute l'histoire du ministère terrestre de Jésus, qui s'ouvre ainsi, sera celle d'un étranger sur la terre. C'est une histoire qui illustre la folie du risque de l'hospitalité. Le Christ est le paroïkos, celui qui séjourne à côté, littéralement, celui qui n'a pas une pierre pour reposer sa tête, celui qui n'a pas de lieu à se tenir. celui qui donc dépend. De l'hospitalité de Dieu. À travers lui, Dieu visite son peuple. Mais ses compatriotes ne le reçoivent pas, les leaders religieux ne le reçoivent pas, Jérusalem ne le reçoit pas, après l'avoir acclamé. On est à mort. Il est donc celui qui apporte la grâce de Dieu et son salut, mais les signes des temps ne sont pas recousuels. Par contre, ceux qui offrent l'hospitalité ou à ceux qui sont envoyés dans son nom reçoivent la bénédiction et le salut. Désormais, on parle de Dieu à partir de la révélation en Christ. Et à partir de cette révélation, l'hospitalité entre Dieu et les hommes prend un visage complètement différent. Ou plutôt, elle prend vraiment... Un visage. À partir de la révélation, l'hospitalité humaine envers Dieu, la foi, devient existentielle, c'est-à-dire, au sens étymologique, de sortir de soi. Il ne s'agit pas de recevoir un objet, mais de soi-même sortir de soi pour être dans la rencontre avec, avec Dieu. C'est un mouvement, c'est une conversion, une conversion qu'opère la rencontre avec le Christ qui est présent et agissant dans une expérience humaine. Dans le Nouveau Testament, l'évangile qui parle le plus de façon directe et indirecte de l'hospitalité, c'est celui de Luc. On l'a vu C'est chez Luc qu'on croise Zachée, celui qui veut accueillir Jésus chez lui, et qui est surpris d'être lui-même accueilli chez lui par enfin, Jésus. C'est Marthe et Marie, bien sûr, avec deux façons d'accueillir le Christ, maître Ecarth l'avait bien montré. Il y a aussi le refus d'accueil, comme celui d'un village samaritain. Il y a l'hospitalité sur le chemin d'Emmaïs, celle qui couvre le yeux sur qui est vraiment le Christ. Il y a aussi la parabole du grand repas. Forcez-les d'entrer. Autant de façons pour Luc. De problématiser l'accueil ou le non accueil, la joie et le drame de l'hospitalité pour explorer tout le monde, ce que signifie la rencontre jamais simple entre Dieu et les humains et entre les humains et leurs frères humains. Je vous propose qu'on s'arrête un moment sur la parabole du Samaritain. Pour une raison simple, c'est qu'il me semble qu'elle est paradigmatique que la façon dont l'auteur, Luc, traite la question de l'hospitalité. La parabole est au chapitre 10 de l'Évangile selon Luc. L'encadrement narratif, c'est-à-dire le petit morceau de juste avant et juste après la parabole elle-même, permet la relecture de cette parabole et lui donne son parce qu'elle renverse le sens attendu, pour répondre en étalage à ce que nous attendions, à la première lecture. La question posée au départ, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours, autrement dit pour être à jamais un bénéficiaire de l'Ouest. Une deuxième question, la question piège destinée à piéger Jésus, c'est qui est mon prochain et c'est pour répondre apparemment à la deuxième question, mais en réalité à la première, que Jésus raconte la parole. Je la un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Allez vite, fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un Samaritain en voyage, arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié. Pour il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs. Et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le samaritain sort deux pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, à ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les démons le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Et Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de moi. On connaît bien sûr la distinction entre ceux qui s'approchent et ne s'arrêtent pas, et ce samaritain qui, est lui, s'approche. Mais dans ce texte, je vous propose de passer sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'auberge. L'auberge, on a vu que c'était déjà pour lui le lieu de la naissance, de l'hospitalité inattendue, presque impossible et qui pourtant survient lorsque Dieu naît dans le monde humain. Dans cette deuxième partie, les choses sont plus compliquées parce qu'il y a donc trois personnages, le samaritain, l'homme blessé et l'aubergiste. C'est une auberge. Une situation d'hospitalité. Mais qui accueille-t-il Dans cette situation, l'aubergiste accueille les deux autres. L'homme blessé est accueilli par les deux autres. Et celui qui fait tenir la situation d'hospitalité, c'est le Samaritain, Parce qu'il est au milieu, au cœur de la terre. Sans lui, la situation ne tient pas. Qui est un peu plus tôt allait à la rencontre, enfin, je vais laisser. Il est celui qui est remué aux entrailles par la souffrance humaine, on le un petit peu plus haut dans le texte. Il est celui qui sauve, il est celui qui paye pour un jour. et il est celui qui reviendra. Si vous prenez tous ces éléments, Les éléments qui permettent de repérer. De... De départ qui était que faut-il faire pour éviter de la vie toujours avec lui Mais ça répond non pas du côté d'un faire, il ne s'agit pas de faire quelque chose, mais d'en être. Il s'agit d'être sauvé, d'être en relation, de se laisser sauver, de laisser l'autre entrer en relation avec soi. Au tout début, le docteur de la loi voulait se justifier, d'une certaine façon se sauver tout seul, il voulait se donner sa propre identité. Ce que Jésus lui dit avec cette parabole, ce qu'il nous dit à tous, c'est il n'est pas question de se donner à soi-même l'identité, il est question d'être en dette d'une identité qui nous est donnée, dans un lien. Et un lien qui nous permet de rendre ailleurs le don que nous avons reçu. Aubergiste dans ce sens c'est tout être humain en situation d'en accueillir un autre pas par ses propres moyens mais par les moyens d'un autre c'est à dire qu'il n'est pas ici question de gratuité qu il est question de l'on une l'on est qui est autre. dans l'hospitalité humaine donc, entre celui qui accueille et celui qui est accueilli il y a il y a cette figure de Christ qui, par la promesse, par le don, par la dette qu'il prend en charge, fait tenir la situation d'hospitalité. Il est celui qui donne du sens à la folie de l'hospitalité, la folie au sens de Paul, bien sûr, celui qui fait surgir de l'inconditionnel dans la vie ordinaire. La fraternité, la communauté. Pour une raison très simple, c'est que pour la foi chrétienne, tous les croyants sont à la fois étrangers, étrangers les uns aux autres, étrangers à ce monde, et adoptés, adoptés par le même temps, ayant pour horizon commun et pour citoyenneté commune le royaume de Dieu. Ce lien-là nous donne la fraternité. Elle nous est donc offerte au commun. Une chose importante dans le cadre de la communauté, c'est la façon de vivre concrètement les sous ici. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des façons de se saluer, des façons d'être ensemble pour ne pas heurter l'autre et surtout pour montrer du respect envers l'autre. Fait. Et dans toutes les situations de l'hospitalité humaine, la question du respect est essentielle. Mais les chrétiens vivent l'hospitalité sur un autre mode que ça, avec un renversement de ces codes culturels. Parce que les valeurs auxquelles nous sommes appelés dans nos communautés, ne sont pas les valeurs culturelles qui nous entourent, mais les valeurs du royaume. Et nous savons à quel point ces valeurs-là sont renversées. Il s'agit de ne pas chercher le respect et la gloire, mais plutôt de s'asseoir au bas de la table. Il s'agit d'accueillir non pas les plus puissants, ceux qui nous donneront un peu de leur gloire en étant présents chez nous, mais justement d'accueillir les plus petits. Être chef, c'est être serviteur. Toutes ces valeurs-là, qui sont pour nous typiques de l'hospitalité, sont renversées. Et ça ouvre, bien sûr, à des choses très différentes de ce que nous connaissons, nous, comme hospitalité même. On a parlé tout à l'heure de l'envoi des disciples. L'envoi des disciples qui sont sommés de s'en remettre à l'hospitalité et de tirer les conséquences de la situation dans laquelle ils se trouvent. S'ils sont accueillis, ils restent. S'ils ne le sont pas, ils secouent la poussière de leurs pieds. Et ils sont rendus totalement dépendants de l'hospitalité d'autrui. Mais, dans les valeurs du royaume, leur mission consiste non pas à conforter des réflexes d'hospitalité de humaine, mais à faire bouger les choses en apportant une parole qui n'est pas la même. La confiance qu'ils ont envers Dieu, la confiance, confiance qu'ils ont envers ceux, celui qui les envoie, font leur témoignage. Et cela change la situation de stupidité. C'était un parcours un petit peu rapide, bien sûr, dans les textes publics, essentiellement la Genèse et l'Évangile, selon Luc. Il me semble que ce bref parcours montre qu'il existe une hiérarchie des formes de spiritualité. La première forme de spiritualité, ce serait celle que Dieu nous offre, On appelle en termes techniques, la grâce. La grâce qui est un cadeau, qui fait de nous des enfants adoptifs, tous accueillis au titre. Pour les chrétiens, c'est le Dieu, bien sûr, mais aussi le Christ qui les accueille. Et c'est la première hospitalité inconditionnelle, absolue, qui ne vient que de lui. La grâce ne vient que de Dieu, que du Christ. Cette première forme de d'hospitalité, c'est l'hospitalité du disciple, c'est Zachée qui espère accueillir le Christ, c'est la foi. La réponse au cadeau de la grâce, à l'hospitalité première, c'est l'hospitalité que nous souhaitons avoir envers Dieu, et c'est la foi. Une troisième forme d'hospitalité qui découle des deux premières, c'est celle de la communauté. C'est l'hospitalité que nous nous donnons mutuellement, comme frères et sœurs, en Christ en sachant que nous sommes tous des étrangers, ayant tous besoin d'être accueillis, et tous à la même enseigne. Nous n'avons pas d'identité propre qui nous permette d'imposer nos conditions d'hospitalité. Pour le dire comme, comme Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme et femmes, Tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. L'accueil mutuel est fondé sur d'autres critères. Que les critères de la gloire nous sont habitués. Les chrétiens s'accueillent mutuellement, et en se souvenant qu'ils n'ont rien fait pour mériter la foi de leur donner, ils accueillent aussi tous ceux qui croisent leur route. C'est une quatrième forme d'hospitalité, c'est un engagement, c'est le service, c'est la diachemie, auprès de nos semblables. Accueillir ceux qui se présentent, sans savoir l'effet que cet affaire aura, sans savoir absolument qui vient, ce qui va se passer. C'est une hospitalité à laquelle nous sommes appelés, parce que c'est une question éthique qui découle des hospitalités premières. Pour faire écho au juste dont Jésus pardon, quand aurons-nous su que nous avons accueilli le Christ Nous ne savons pas. On pourrait aussi bien sûr ajouter la question de la mission, la mission en face des disciples. Prendre le risque d'une hospitalité en ne se fondant que sur une parole qui vient d'ailleurs, une parole qui nous est donnée et que nous avons en Ces différentes dimensions de l'hospitalité ne sont pas successives, elles sont imbriquées. Et cette articulation se fait dans une Christologie qui dit un Dieu qui se fait un étranger faible parmi les faibles, qui fait surgir l'inconditionnel au cœur même de nos situations conditionnelles d'hospitalité. Il est celui qui vient, sans que l'accueil qu'il demande et celui qui lui est fait soit joué d'avance. En ce sens, l'hospitalité n'est pas une loi, ça n'est pas une injonction. C'est le substrat de notre théologie. C'est une question profondément éthique qui ne touche pas à une connaissance du bien et du mal. Il ne s'agit pas de se poser la question de la bonne hospitalité ou de la mauvaise hospitalité et surtout pas de savoir qui mérite notre hospitalité. C'est une question qui touche plutôt fondamentalement à notre place dans le monde, face à Dieu, face à notre prochain, et façonner. Je m'en passe.